Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la Septaria, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment une pierre très intéressante. Son nom il est issu du latin septarius qui signifie cloisonné et on verra que ça aura son importance pour la suite. Alors, ce pas vraiment une pierre parce qu'en fait, c'est une roche sédimentaire qui s'est formée euh, en milieu marin et qui contient du calcaire, euh, du, de l'argile et du calcite jaune. Donc, le jaune que vous voyez, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, hop, vous voyez ce jaune, mais ça, le galet est très jaune. Mais en fait, la septaria, c'est vraiment ce mélange de couleurs. Donc, le jaune que vous voyez, c'est le calcite jaune, je vais vous montrer un autre galet, vous voyez vraiment comment se présente la septaria, c'est vraiment très très beau et vous allez voir par exemple le cœur, le cœur il est magnifique, donc tout ça, tout ce que je vous montre vous pouvez évidemment le retrouver sur mon site ambianceminéraux.fr, donc vous voyez comme c'est vraiment magnifique, donc vous l'avez souvent en, en sphère, en galet, en cœur. Vous avez aussi de la septaria brute, enfin sauvage, c'est la septaria noire. Et vous voyez que toute la cristallisation dans cette pierre se fait à l'intérieur. Donc à chaque fois qu'on casse cette pierre à l'intérieur, on va voir toute la cristallisation. Après dans les œufs comme ça, on, on retrouve aussi pas bah forcément tout noir, on le retrouve, on retrouve le jaune, etc. C'est vraiment une pierre qui est très très belle. Vous voyez, on dirait vraiment un œuf de dinosaure, ou je ne sais pas, c'est vraiment magnifique. Donc tout ça, vous le retrouvez sur le site, et vous voyez, je ne sais pas... C'est dans celle-là, je crois, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, on voit cette cristallisation jaune qui est à l'intérieur. Donc le fait qu'elle ait plusieurs couleurs, comme ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, par contre, on va éviter de la proposer aux enfants, même si c'est une pierre qui est très douce, parce qu'en fait, qui dit plusieurs couleurs, dit énergie qui se côtoie. Donc, on n'est pas sur une énergie unique, on va... Avec les enfants, comme ils sont en construction énergétique, on va éviter de brouiller cette construction-là avec des énergies multiples. Ils ne sont pas encore prêts à gérer trop d'informations. Mais pour nous, adultes, le fait qu'elle ait cet impact sur le plexus solaire avec le jaune et sur le chakra racine avec le brun et le noir, c'est très intéressant. On en reparlera tout à l'heure. Donc... Euh, le fait que je vous ai montré dans la Septaria sauvage, le fait qu'elle cloisonne comme ça la, la, la cristallisation à l'intérieur, ça nous rappelle la signification latine qui veut dire cloisonner. Donc, euh, avec cette cloison là à l'intérieur, on verra à la fin qu'on peut en sortir une symbolique. On pense que cette pierre elle s'est formée il y a vraiment des millions d'années à l'époque où les océans euh, recouvraient une grande partie de la terre. Après, les océans se sont retirés et on a pu trouver cette pierre. Sauf que cette pierre, la Septaria, elle a été découverte assez tard et complètement par hasard par un Anglais qui s'appelait James Parker en 1796. Il était sur une île au sud-est de la Grande-Bretagne et il a découvert cette pierre. Sauf que il ne savait absolument pas ce qu'était cette pierre argileuse. Il a fait des recherches, il n'a absolument rien trouvé. Alors il a décidé de faire des expériences, il a décidé de la, de la jeter dans le feu, de la faire cuire pour voir s'il pouvait arriver à faire du ciment. Alors comment cette idée est arrivée dans sa tête Je n'en sais rien. Euh, Est-ce qu'il avait vu qu'il y avait de l'argile En enfin, fait je ne sais pas. En tout cas, il s'est avéré que euh, il a obtenu un ciment à prise rapide très résistant. Et sa trouvaille, elle a été tellement révolutionnaire qu'il a même obtenu un brevet pour ça. Il faut savoir que cette pierre, pour l'instant, elle n'est pas encore reconnue par l'International Mineralogical Association qui s'appelle aussi IMA. C'est euh, euh, euh, une association qui regroupe toutes les pierres connues et identifiées. Alors la Septaria pour l'instant ne fait pas partie de leur catalogue, on va dire, et pourtant elle est de plus en plus connue et de plus en plus utilisée. La Septaria elle fait partie de la famille des marnes. Alors la famille des marnes, c'est quoi C'est une catégorie de roches qui sont composées de calcaire et d'argile, ce qui est le cas de la Septaria qui a, a en plus du calcite jaune. Sur l'échelle de mots, la septariale a une dureté de 4, donc elle est assez fragile, il faut la manipuler avec précaution, mais enfin si vous la faites tomber, ne soyez pas étonné de voir qu'il y a un éclat ou quoi que ce soit, parce qu'effectivement, elle, euh, elle est un petit peu fragile. Les gisements les plus connus sont à Madagascar, au Canada, au Maroc et aussi en France, on en trouve en France. Euh, bon, je n'ai jamais eu ce plaisir-là, mais enfin ça se trouve. Venons-en à ses propriétés. C'est là qu'elle devient vraiment très intéressante. Alors il y a ses propriétés physiques qui euh, sont un peu sans surprise puisque on a du jaune et on sait que les pierres jaunes euh, sont euh, une aide précieuse pour la régulation de la digestion ou pour les reflux gastri gastriques, etc. Et on dit aussi qu'elle renforce les os et les muscles et ça c'est dû euh, au calcium qui est contenu dans la calcite. Donc ça c'est le côté physique, maintenant le côté très intéressant c'est les propriétés psychiques. En fait on en a parlé tout à l'heure, elle va agir donc sur deux chakras. Le plexus solaire avec le jaune et le chakra racine avec le marron et le noir. Elle va permettre, cette pierre, d'affronter des situations difficiles. Euh, le jaune va permettre toujours dans sa fonction de jaune d'accentuer la, la confiance en soi euh, et la septaria va permettre d'aider à se libérer de sa carapace en fait on va regarder ça dans le détail prenons ces deux couleurs d'abord le jaune les pierres jaunes toutes les pierres jaunes apportent de la joie de la confiance en soi du rayonnement en société mais ce que va apporter en plus le calcite jaune dans la septaria, euh, en plus de tout cela, la, la, la, la septaria va permettre d'apaiser les angoisses. Elle va aider à, déposer, à dépasser les problèmes qui sont vraiment enfouis, qui sont dans la carapace. Il y a vraiment toute cette symbolique de carapace tout le temps avec la septaria. Pour le chakra racine, on a du noir et on a du brun. Le noir, il faut savoir que donc c'est l'ancrage mais en plus d'être de l'ancrage, le noir peut aller chercher en profondeur des choses qu'on n'aurait pas réglées euh, et le noir euh, va les faire remonter mais sans prendre de gants, vraiment euh, le noir il va être là pour nous aider à bien nous ancrer. On va être bien, bien enraciné dans la terre. Et là, on va être prêt à faire remonter plein de choses là qui, qui, qui, nous, qui, sont, hein, qui sont bloquées à l'intérieur. Mais ça, ça peut être un petit peu violent. L'avantage de cette association entre le noir, le brun et le jaune, c'est que ça va vraiment adoucir le processus. La septaria, elle va enlever les cloisons, décloisonner, ce qui va nous permettre de digérer des problèmes passés, les traumas, les, les blocages, les peurs, mais tout ça toujours en douceur, tout en continuant à avoir de la joie, du rayonnement, ça c'est vraiment le jaune qui va contrebalancer avec le, le noir, alors de toute façon... Le noir n'est pas du tout euh, n'est pas du tout prioritaire dans les couleurs de cette pierre. Donc on va vraiment être dans du, quelque chose de doux, dans l'ancrage avec le brun et dans euh, le rayonnement et la joie avec le jaune. Donc c'est pour ça qu'elle est vraiment très intéressante cette pierre. L'idéal c'est de la porter en pendentif pour tout ce qui est problème gastrique mais aussi pour agir sur le plexus solaire. Ou alors dans la poche, là ça va permettre de rayonner entre le plexus solaire et le chakra racine. On peut aussi la tenir dans la main pendant une méditation euh, où on peut imaginer que, euh, on le voit bien là, que toute la carapace se craquelle et que tout remonte tranquillement à la surface. On conseille aussi euh, de la mettre sous l'oreiller la nuit pour faire un travail on va dire inconscient et amener une, libér une libération. On va retenir que euh, la septaria, elle enferme la, la, la, la cristallisation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc symboliquement, on peut dire qu'elle va enfermer vos problèmes dans une coque. Pour les faire ressortir en douceur, ça va tout se craqueler, tout ressortir tranquillement en douceur. Voilà pour la septaria. Pour ce qui est de sa purification et de son rechargement, c'est très simple. On peut la mettre dans de l'eau déminéralisée ou de l'eau de source. Euh, donc là, on va bien pouvoir la nettoyer comme ça. Elle va se recharger au soleil ou dans une géote de quartz. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai réussi à vous partager un tant soit peu l'amour que j'ai pour cette pierre. N'hésitez pas à partager, aimer, commenter cette, cette vidéo sur la septaria et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao